Et tu tu ne racontes pas cette histoire, le petit Pierre et son Pépé Baptiste, mon Dieu! Eh bien, elle la conta, oui. Oui, oui, oui. Eh bien, oui. ben, tout à l'heure, le Pépé Baptiste sortait devant la porte, on a fumé sa pipe, et il se tait sur une grande paire à plate. Et alors, il y a le Pierre il nez, il trappa pas le couet, et il dit Pépé, prête-moi ta pipe! Pépé, prête-moi ta pipe! Et le Pépé voulait pas lui prêter sa pipe, et il y a maintenant deux nanades. Et alors d'autres y sont ça. Et toujours quand même, il le trapapal qui est pépé, prétendent à chip, pépé, chip. a dit, écoute, bien à chip, mais Je bien ma chip, pas me à ma bouffade. Alors, le a ma chip, a d'échec, il a l'a il a d'échec, il a pas de café, quoi Oh, je vais te dire. L'autre jour, mon père, disait à ma mère, quand il y a cassé à pied, peut-être un rien, ça te